Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder comment utiliser Select. On va voir différentes manières d'accéder à des informations. Alors, pour faire ça, on va utiliser cet exemple-là. Donc, on a deux tables en base de données. Une table pays qui est reliée à une table continent. Donc, là, on va faire les recherches, donc principalement, donc, des recherches d'informations avec Select, principalement dans la, dans la table pays. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va regarder le contenu des informations qui sont dans la table pays donc on va faire un une select étoile from pays voilà, et là on a la liste de, de tous les pays donc on en a un certain nombre, alors il n'y a pas tous les pays du monde hein, mais alors, euh, alors si on veut savoir combien il y a de pays la première chose qu'on peut faire c'est, on va utiliser un count voilà, et là on a le nombre euh, total de pays donc là j'ai 51 pays dans ma base de données alors après, euh, si on veut examiner, euh, donc notre table a fait 51 lignes, elle pourrait être beaucoup plus longue. Donc une bonne idée quand on regarde une table, c'est d'utiliser euh, limite pour limiter le nombre de lignes, le nombre d'enregistrements euh, qu'on affiche. Par exemple ici, ça me permet d'afficher euh, les, euh, les 10 premiers euh, enregistrements de ma table. Alors euh, si j'ai envie de voir des, en des enregistrements un peu plus loin, je peux utiliser limite d'une autre manière. Au lieu de mettre 10, on va dire par exemple, je vais regarder euh, on va regarder ce qui se passe Croatie et ensuite. Hein, donc je vais passer 9 enregistrements et je vais dire j'affiche les euh, 5 suivants. Donc on écrit ça comme ça, on écrit 9, c'est le nombre d'enregistrements qu'on laisse devant. Et après, à partir de, de l'enregistrement où on commence à afficher, on va euh, mettre le nombre d'enregistrements de, qu'on va afficher. Donc ici, euh, 5 en, enregistrements. Alors Ensuite, quand on affiche euh, des informations, on peut choisir aussi quelles sont les colonnes affichées. Donc Ici, étoile, ça signifie toutes les colonnes de la table. On pourrait aussi très bien dire, par exemple, je vais afficher le nom. Voilà, donc là on n'aurait que le nom. Si on veut euh, ajouter d'autres colonnes, on va mettre une virgule et des noms de colonnes qui m'intéressent. Par exemple, le nom et la euh, capitale. Oui, donc quand on affiche nos informations, on peut les trier. Par exemple, là, je veux euh, euh, afficher des informations, mais je vais les trier selon euh, la euh, capitale. Donc là, on a Tirana, Berlin, etc. Donc là, avant le limite, on peut rajouter un order by, donc pour préciser l'ordre, et là, on va préciser le nom euh, d'une colonne pour faire le tri. Donc là, on a... Les, euh, donc les données qui sont affichées on se limite aux 10, premières, euh, 10 premiers enregistrements et on va trier ça selon les capitales là c'est un ordre qui est croissant on pourrait le faire décroissant donc euh, pour ça on va rajouter ici DESC pour dire que l'ordre il va être décroissant donc là on partait de DA Alger, Amsterdam, etc. et là on part de la fin de l'alphabet donc euh, par décroissant si euh, alors quand on fait ça, l'ordre il est croissant, et si on veut explicitement préciser l'ordre de tri, on met ASC. Donc ASC c'est croissant, DESC c'est de décroissant. Après, on a la possibilité aussi de de faire un tri, mais sur plusieurs colonnes. Alors, on va prendre un exemple. Voilà, ici on fait un order by capital et on va dire oui mais je veux aussi euh, rajouter le code du continent code continent c'est le, le code euh, donc du continent auquel appartient le pays et là on va trier par code continent voilà. voilà et quand on fait ça on a les codes continents qui permettent de faire le tri donc d'abord on a les codes AF, donc qui correspondent à l'Afrique et ensuite euh, quand il y a égalité hein, quand il y a égalité on va regarder le deuxième critère de tri qui est ici, la capitale donc AG, Wanda quand on passe à l'Europe bah voilà, Amsterdam, etc. Et après rien ne nous empêche par exemple de dire moi finalement les capitales je ne veux pas un tri croissant mais je veux un tri, un tri décroissant, donc je mets DESC, là on va obtenir un résultat où on trie selon le premier critère, on n'a rien précisé, donc c'est un croissant. Et le tri selon le deuxième critère, il va être décroissant. Maintenant on va afficher, par exemple, on va revenir sur le, le nombre de, de pays. Hein. Donc on, a, on sait qu'on fait comme ça pour calculer le nombre de pays. Et là on a la possibilité d'utiliser un alias pour renommer cette tête de colonne. Hein. Donc pour faire ça, on, va, on reprend notre requête et derrière la colonne qu'on veut renommer, on va mettre AS et on va mettre par exemple NB pour avoir le nombre de pays. Donc l'intérêt, voilà, c'est plutôt qu'avoir une expression ici, on a un texte qui est euh, plus facile à, à afficher. Alors par rapport à ça, faire attention, hein, parce que par exemple ce NB c'est peut-être pas très clair, bah, si on a envie d'écrire nombre de pays, si on fait ça, on va avoir une erreur, parce que euh, comme le, les espaces c'est des séparateurs, euh, bah, SQLite il a un souci euh, à partir de ce niveau là. Donc ça, si on a envie de regrouper ça, donc c'est un texte, il va falloir qu'on qu mette des, des guillemets euh, autour de, de ce nom de texte pour obtenir euh, le résultat. Et donc quand on fait ça, on aura l'alias qui permet de renommer ces euh, nombres de pays, c'est tout ce texte là, au lieu d'écrire count étoile, et on a notre résultat. Alors une chose qu'on fait euh, couramment donc, c'est euh, quand on fait des recherches, c'est qu'on ne va pas afficher toutes les informations. Hein. Par exemple si j'affiche euh, le nom et euh, la population dans ma table de pays, on ne va pas afficher tous les enregistrements, mais on va rajouter avec un WHERE euh, une condition à vérifier. Par exemple là, on va regarder... Euh, où la population est strictement supérieure, par exemple, à 50 millions. Donc 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, ça fait 50 millions. Donc là, on obtient la liste des pays euh, dont la population euh, est plus grande que euh, euh, 50 millions. Ensuite, rien ne nous empêche de faire des, des calculs. Hein, par exemple, euh, si on a envie de calculer euh, la densité. Hein, alors nous, euh, la densité de population. Donc nous, on a... Euh, la population, on sait qu'on a aussi la superficie, donc voilà, et la densité, il va falloir faire un calcul euh, avec ces, ces deux valeurs là. Donc on on a le droit de le faire, hein. on a le droit de rajouter une colonne supplémentaire. Donc on va dire je vais diviser la population, je le divise par la superficie. Voilà, donc là j'obtiens euh, ma, ma superficie, hein. alors pareil, euh, je peux réutiliser un alias pour dire, bah, voilà, cette colonne là, on va l'appeler dans si. voilà, donc on obtient ça, donc on, on a la possibilité dans un select non pas de donner simplement un nom de colonne, mais également de faire des calculs en fonction d'informations qui sont euh, dans, les, dans les colonnes. Donc là la densité de l'Allemagne c'est 226, 204 pour l'Italie, 102 pour la France, etc. Etc. Alors tout ceci va, va même plus loin, hein. euh, au lieu de faire ça, on peut euh, on peut carrément utiliser des, euh, des fonctions pour faire euh, pour faire des calculs. Alors par exemple, plutôt que de marquer un nombre, ici on a envie d'écrire un texte, donc qui sera euh, soit forte, soit faible. Par exemple si on dit que c'est 200 ou plus, c'est fort, et sinon on veut écrire faible. Alors pour faire ça, on va devoir regarder le résultat de, euh, de notre calcul et on va utiliser une fonction qui s'appelle if, donc c'est un if. On lui donne une expression logique, par exemple, est-ce que la densité est supérieure ou égale à 200 Donc voilà. Après, on met une virgule. Là, on va devoir mettre la valeur si cette expression est vraie. Donc on va mettre par exemple forte. Et après, on met l'expression si la valeur est fausse. On va mettre par exemple faible. Voilà. Et on va remettre une parenthèse pour fermer euh, notre notre expression et on va faire entrer. Donc là, on obtient notre résultat. Euh, donc les trois premières colonnes, comme d'habitude, et la dernière colonne, la quatrième, là, qui est le résultat euh, donc euh, de l'appel d'une fonction euh, dans lequel on, on voilà, on a une expression donc avec un if. Hein, C'est la logique habituelle. Soit on met une valeur, soit l'autre en fonction d'une expression conditionnelle. Après, on a d'autres d'autres opérations possibles. Hein. Par exemple, si euh, on veut concaténer, donc si on fait souvent, on, par exemple, on a le code des hein, pays euh, qui est euh, qui est disponible dans, dans, dans notre table. Donc ici, si on écrit code, on obtient ça comme ça. Mais si on a envie, par exemple, de mettre le code devant le nom et puis de mettre tout ça dans une seule colonne, il va falloir qu'on concatène ça. Alors, voilà. donc euh, avec SQLite, pour euh, pour concaténer, on, on va mettre euh, on met deux barres verticales, hein, des pipes, voilà. Admettons on met un petit texte. On va mettre, euh, voilà, je mets ce petit texte là. Je refais un, un pipe et puis je dis que ça s'appelle non. Donc voilà, donc j'obtiens euh, ma concaténation. Donc il y a d'autres fonctions SQLite euh, qui permettent de faire euh, d'autres choses. Euh, Maintenant, on va revenir sur euh, donc une. Euh, alors, je vais reprendre une requête. Voilà, on va reprendre cette requête là. Donc, je la copie-colle. Voilà. Et là, on va se dire, mais euh, ben je veux les, les, les pays, par exemple, euh, qui sont compris entre 60, entre 50 et 60 millions, 60 euh, 65 millions. Voilà, pour avoir quelques pays. Donc, une première manière de ça, de faire ça, c'est de dire la population doit être supérieure à 50 et la population elle doit être inférieure à 65 65 1 2 3 1 2 3 donc là on a on a que deux pays donc ça c'est une manière d'écrire ça alors après on peut écrire ça autrement il euh, y a un mot clé qui s'appelle euh, between donc il permet de faire ça on va dire voilà moi je veux ma population à soit comprise donc between, donc entre 50 millions et euh, 65 millions ça ça fonctionne très bien donc là on voit qu'on a deux manières d'obtenir le même résultat avec euh, des opérateurs euh, différents alors tout à l'heure on avait euh, on avait vu des une première opération une première fonction euh, d'agrégation voilà qui nous permet d'avoir count le nombre de pays donc le nombre d'enregistrements hein, le nombre de lignes contenues dans notre dans notre table alors il y en a d'autres hein. par exemple on a euh, on a par exemple on peut calculer euh, le minimum de euh, la population Voilà. donc là j'ai un pays qui, est, euh, qui fait 842 euh, habitants d'accord euh, c'est pas beaucoup c'est le vatican hein. après il y a un autre pays voilà au maximum dans, dans ma table pays donc dans mes infos que j'ai euh, qui fait 145 millions euh, d'habitants voilà je peux aussi euh, dire euh, bah voilà je vais, euh, je vais calculer dans la même requête la population minimum et la population maximale, maximum. Et ça fonctionne. Alors après, faut bien faire attention, hein, quand on fait des, comme ça, des opérations d'agrégation, de, de, hein, le count, le min, le max. Donc c'est un calcul sur plusieurs lignes où on obtient un seul résultat. Bah, si on commence par, euh, par exemple, rajouter euh, le nom, bah c'est, on obtient des choses bizarres, hein. comme là le nom c'est quoi Est-ce que c'est la Russie C'est quoi C'est le Min C'est le Max C'est un autre pays euh, En plus là on est on est sur des choses où l'ordre des euh, euh, l'ordre intervient, hein. donc euh, par exemple si je mets euh, a priori on devrait obtenir on pourrait se dire on va obtenir la même chose mais non. Donc là ce qu'il faut voir c'est que quand on fait des agrégations comme ça, le fait de récupérer des des champs individuels ben, c'est une information qui est que dans une seule ligne donc la manière dont euh, c'est sélectionné euh, euh, c'est pas très clair alors pour faire ça il, y a, il y a une autre manière euh, il y a une autre manière de faire pour être sûr euh, sûr de notre de notre résultat on va plutôt dire alors on va repartir sur, nos, voilà, sur, sur cette requête là par exemple quand je fais ça je sais que j'ai euh, la population maximale ben, nous on va dire Ok, donc on va sélectionner donc des noms de pays, donc from pays, et ce qu'on veut c'est que leur population soit égale, alors on aimerait bien écrire quelque chose comme ça, au max de la population. Alors, si on fait ça, ça pose un problème. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ce max de population, on va pas le calculer comme ça directement, on va l'obtenir via une autre requête. Donc on va utiliser ce qu'on appelle une requête imbriquée. Donc il n'y a aucun souci pour faire ça. Donc là, normalement, j'ai une valeur. Ben là, je vais écrire que c'est le résultat d'un select. Donc j'écris ça comme ça. Et j'obtiens bien que le nom, c'est la... la Russie. D'accord donc ça c'est important, hein, et euh, on pourrait euh, remettre ici la population. population. Voilà. On a l'impression que c'est la, la même chose qu'obtenir euh, voilà, qu ça. Alors il y a quand même une petite subtilité, c'est que s'il y a deux pays qui ont exactement cette euh, population-là, quand je vais faire euh, mon SELECT MAX NOM, je vais avoir le nom que d'un des deux pays. Alors qu'avec euh, cette euh, requête-là qui contient une requête imbriquée, ici je vais avoir une population, et s'il y a plusieurs pays qui ont cette population, on aura bien euh, leur, leur nom qui s'affiche. On a aussi une, une, autre, une autre fonction d'agrégation. Donc, c'est assez simple, c'est euh, AVG, Average, c'est la, la moyenne. Par exemple, je vais regarder euh, la moyenne de la population donc, de ce qui compose ma table pays. Donc là, on est à euh, toc, TOC, donc 19 millions euh, en, en moyenne. On va reprendre un peu avec le, avec le WHERE. Euh, donc, c'est pour faire, euh, par exemple, des recherches textuelles. Je vais rechercher des noms de pays mais qui vérifie euh, certaines euh, certaines choses. Par exemple, euh, au niveau du texte, hein, on va dire, voilà, moi je veux euh, euh, les noms de pays qui commencent par exemple par euh, AL. Donc on va écrire ça comme ça, WHERE, NOM. On va pas mettre égal, on va mettre un opérateur qui s'appelle LIKE, et on va mettre AL et pourcent. Alors, ça, ça signifie, je veux récupérer tous les pays qui commencent par AL. On n'a rien mis au début, hein, et il euh, y a quelque chose qui, qui suit. D'accord Alors, cette recherche textuelle, on peut l'utiliser donc avec en la mettant, en mettant, voilà, je vais par exemple rechercher tous les noms de pays qui contiennent quelque chose, mais qui finissent par IE. Donc par exemple là, j'ai voilà, j'ai tous mes pays euh, qui finissent euh, par euh, par IE. Et puis si j'ai envie euh, euh, voilà d'avoir euh, de chercher une lettre spéciale, par exemple un E accent aigu, je vais mettre un pourcent Like avec le pourcent au début et à la fin, et donc là ça va me trouver euh, tous les pays euh, qui contiennent un, un et accent aigu. Ça aurait pu être au début ou à, ou à la fin. Euh, alors après, une chose qu'on peut se dire c'est ouais mais si en plus je veux ceux qui contiennent un et aigu et en plus qui finissent par e donc une manière de faire ça, on pourrait se dire on fait and non like pourcent e donc qui finissent par E, donc là on a bien euh, euh, les pays qui contiennent un E aigu et qui finissent par un E. Alors on peut aussi écrire ça d'une autre manière, on peut, on peut regrouper ça. Hein. Donc euh, on va dire voilà, ici on va rajouter un E final. Et euh, dans ce cas là, on, ça nous permet de trouver les pays, donc pour cent, il y a du texte, un E accent aigu, quelque chose et un E euh, final. Parfois on fait des recherches où on obtient plusieurs plusieurs fois le même résultat. Par exemple, si je fais un SELECT de code continent pour pays pour savoir quels sont les codes continents de mes pays, bah, j'obtiens des doublons, parce qu'il y a plusieurs pays de l'Europe, plusieurs pays de l'Afrique, etc. Alors une manière de régler ce problème, c'est on va utiliser un mot-clé qui s'appelle Distinct. Voilà, qui nous permet d'obtenir. Euh, ces résultats en, supprim en supprimant les, euh, les doubles. On va reprendre avec le where, on va regarder euh, les pays, moi je voudrais avoir les noms des pays là, qui sont en euh, certains euh, codes continents, donc je vais laisser code continent euh, affiché, donc on repart avec le where, where code, non, donc on va regarder dans ma base de données, par exemple, les pays euh, africains. Donc là j'ai euh, j'ai deux pays donc on, on peut dire euh, voilà on peut utiliser l'opérateur égal on peut utiliser euh, par exemple je veux tous les pays qui ne sont pas européens donc là je vais faire un... voilà différent. donc euh, voilà dans ma base de données il se trouve que j'ai quatre euh, des informations à propos de quatre pays qui ne sont pas européens et on pourrait aussi euh, donc il y a aussi un autre opérateur qui parfois est utile euh, par exemple si je veux les pays africains et les pays qui sont par exemple euh, d'océanie bah, je vais écrire ça comme ça. Je vais écrire des valeurs, voilà. Donc, où euh, je vais dire que le code continent in, il doit appartenir à une des valeurs de, de cet ensemble. Comme toujours, hein, il y a plusieurs manières d'écrire euh, les requêtes. Hein. On aurait pu écrire ça autrement, en disant le code continent, il est égal à f. Or, le code continent, il est égal à o. C voilà on obtient le même, euh, le même résultat. Alors maintenant il y a autre chose qui est euh, qui est intéressant c'est euh, donc là on a vu les, les différents euh, codes continents mais ce qui nous intéresse par exemple ça va être de dire ouais mais il y a combien de pays européens, combien de pays euh, etc donc là je vais hop, je vais repartir de cette euh, alors pour faire ça, on va euh, on va compter, hein, parce qu'on veut compter, donc on veut compter les lignes, on va afficher le code continent, mais là, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un groupe by. Donc on va faire un, un regroupement par code continent. Donc là, ça nous permet de savoir. Euh, donc on fait des groupes par code continent, voilà, donc on va regrouper euh, tous les pays euh, qui ont code continent AF et on va les compter, count. Donc on en a deux, 47 pays européens, deux pays africains, un pays de l'Océanie, etc. Donc ça c'est une clause qui est assez, euh, assez intéressante. Alors, euh, toujours pareil, on peut rajouter un petit alias pour s'y retrouver, c'est même obligatoire dans ce qu'on va faire ensuite, hein. donc là on a, on a un nombre, et là après on pourrait se dire, bah ouais mais dans ces regroupements... Euh, Ces groupes by continent, j'en veux que certains, par exemple ceux dont euh, le nombre il est euh, supérieur ou égal à 2. Voilà. Alors là on va utiliser donc un having, donc nb supérieur ou égal à 2. Et là on se retrouve donc à, à on commence par calculer, on renomme, on a le, le code qui est là, on groupe tout ça par code continent et enfin on applique une, une expression pour ne sélectionner que les enregistrements de cette table qui respectent euh, ça. Donc le asnb est important parce que ici on récupère nb. Si vous mettez un count ici, ça va, ça va vous faire, ça va vous générer euh, une erreur. Alors là on peut améliorer un petit peu. Plutôt qu'avoir le, le code du continent, on pourrait se dire je veux avoir euh, le nom du continent. Alors là ça complexifie un peu l'histoire parce que le nom du continent... On va aller regarder ça, from select étoile, continent, c'est contenu dans une, autre, dans une autre table. On les a ici. Donc là on va devoir faire une, une jointure, donc on va devoir dire, voilà, quand j'ai AF, il faut que j'ai Afrique, quand j'ai EU, il faut que j'ai Europe. Donc c'est ici que ça se passe, dans le from, il va falloir qu'on complexifie un peu notre, notre requête. Donc là, from pays, c'est ici qu'on va introduire notre jointure, donc on va mettre inner, join. Donc, qu'est-ce qu'on joint? On joint la table continent. Et quel est le critère de jointure? Bah, c'est-à-dire que, euh, le code continent, ah, voilà, il est égal, donc, au code. Alors, comme code, il y en a un aussi, on fait une préfixe continent.code. Donc là, comme j'ai pas affiché le nom du, du dans les colonnes sélectionnées, j'ai rien de nouveau. Bon, ça fonctionne, mais euh, ça m'avance pas grand-chose. Donc là, je vais aller rajouter euh, le nom euh, le nom du continent. Donc ici, on va rajouter donc continent. continent. Donc là on a le, le nom du continent, puis pour finir notre requête, bah, le code du continent là il est affiché, mais on en a plus besoin, donc il faudrait le supprimer. Allez, on y va, on est là pour ça, et donc on obtient notre, euh, notre requête. Alors ensuite, euh, voilà, faut comprendre que euh, après c'est une logique, on peut accumuler les, les, les choses les unes avec les autres. Hein. Par exemple, une fois que j'ai ça, bah je peux dire euh, ah bah j'ai envie de, de trier, mais euh, du plus gros, du plus grand nombre de pays au plus petit nombre. Donc on va reprendre notre requête d'avant et on va rajouter le order by en disant on ordonne selon quoi, selon nb croissant, décroissant, décroissant, donc DESC. Des donc là, on obtient en premier euh, le, le, nombre, euh, donc, euh, le plus grand nombre NB et on descend. Et après, si on veut, on peut encore, si on a beaucoup de résultats, rajouter un limite. Par exemple, je me limite à la première ligne. D'accord Donc, on... Alors, ce qui est important quand on fait ça, c'est de bien respecter l'ordre. On a d'abord le Select, le From. Donc euh, voilà, après on a un groupe by et un order by. On aurait un where euh, il serait situé euh, donc euh, avant le avant le group by. Pour finir, on va regarder une dernière requête. Donc euh, c'est une requête qu'on a qu'on a eu tout à l'heure, donc euh, où on fait euh, on utilise euh, having. Donc là on va regarder euh, comment utiliser c'est pour un, un exemple de re, de requête imbriquée. Donc on va obtenir le même résultat mais sans utiliser le, le having. Donc là j'ai une requête euh, ici donc voilà il me permet d'obtenir ça puis là l'idée c'est de dire je vais faire une requête sur cette table là pour obtenir euh, mon, euh, mon résultat alors pour faire ça je vais faire un select étoile from ici entre parenthèses je vais mettre ma requête euh, imbriquée donc un donc elle est imbriquée parce qu'elle est dans un autre select donc là si je fais ça bah ça change pas grand chose, sauf que maintenant je vais pouvoir utiliser un where pour ne sélectionner que certaines lignes. Donc là, je vais rajouter mon where nb supérieur ou égal à 2. Donc, et j'obtiens euh, le même résultat que, euh, que tout à l'heure avec le having, sauf que là, j'utilise une, une sous-requête. Alors, c'est pas spécialement efficace, mais c'était encore pour montrer euh, qu'on peut, euh, qu peut utiliser euh, différentes requêtes pour obtenir euh, les mêmes euh, les mêmes résultats. Bon, alors on va récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu, parce qu'on a vu pas mal de choses. Alors, en résumé, donc Select, ça permet de récupérer des informations. Hein, donc ça c'est important, hein, c'est pas destructif, on consulte des infos et on construit euh, d'autres tables dont on obtient le, le résultat. Alors quand on fait un select, le from, euh, là on va dire que c'est obligatoire si on veut là, récupérer dans une, euh, des infos dans une table. Et ensuite, tout le reste, c'est facultatif, mais c'est important, il faut le faire de manière ordonnée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un order by juste derrière le where suivi d'un group by. Ça, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est vraiment le select, le from, le where, etc. On peut euh, voilà, en mettre autant qu'on veut et euh, en retirer autant qu'on veut. En plus de tout ça, on a la possibilité donc d'utiliser des fonctions d'agrégation pour regrouper des, des lignes. Et on a vu aussi qu'on pouvait utiliser des requêtes imbriquées, donc des résultats de requêtes qu'on va réutiliser à l'intérieur d'autres requêtes. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont imbriquées. Écoutez, euh, bah on a fait le tour. Donc euh, Sur ce, je vous remercie pour votre attention euh, et je vous dis à bientôt. Au revoir.